Tapis de voiture et pièces de réchange pour machines, voici quelques fruits qui découlent du recyclage des pneus usés. Du haut de ses 56 ans d'expérience, Papa Roger reconnaît les bienfaits de ce qu'il considère comme son métier de cœur depuis 106, donc ça fait 56 ans. Et là, maintenant, j'invite tous les jeunes à entrer dans ce métier. C'est un métier sale. Ça donne de l'argent, mais ça nourrit comme son homme, ça nourrit la famille. Chez lui, comme pour beaucoup d'autres espèces du domaine, la pitance quotidienne est conditionnée par un mode opératoire identique. Donner corps et forme au pneu usé à partir d'un couteau bien limé. C'est les ça là que je ma propre famille. Avec ah, les vessies qui sont déjà hors d'usage, je fais les fondes, je, je prends les fondes élastiques. Et les pneus, les pneus qui n'ont pas de chambre à air, qui n'ont pas de fer à l'intérieur, je prends aussi pour faire les cordes de la chair. Oh oui. La vie est comme, aussi facile comme ça. On peut on, ça, vraiment, on a aussi travailler, on va manquer la main avec. Donc, si on ne souffre pas, là, lent. On ne au pas a noter que depuis de nombreuses années, l'activité semble avoir le vent en poupe dans le chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun. Une ingénierie archaïque et pourtant serviable, laquelle nécessite peut-être un meilleur encadrement des pouvoirs publics pour en faire une véritable industrie de recyclage d'épineux.